Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui je vous propose de faire un point sur les presses à tampons et notamment vous présentant euh, mon ancienne presse à tampons et là je viens de la recevoir aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter ça euh, ma nouvelle presse à tampons Alors, là c'est la, stamp la Stamping Buddy Pro de Naily Choice je crois que ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai euh, ici on a les aimants euh, je les ai mis dans une espèce de masking tape, mais euh, en tissu... Euh... Du coup c'est beaucoup plus résistant que du masking tape classique, et ça permet euh, de pouvoir détacher beaucoup plus facilement les aimants quand ils se collent entre eux, de les manipuler beaucoup plus facilement, etc. Euh, aussi de moins risquer de se claquer les doigts avec. Euh, Elle fonctionne avec un tapis qu'on enlève pour les tampons euh, cling. Alors cling, mousse, caoutchouc, ce sont tous ces tampons-là qui sont euh, plus épais. Vous voyez qu'en fait, ils sont non montés, donc il euh, n'y a pas de, de, de partie en bois. Et euh, ici, on a une partie euh, caoutchouc euh, qui n'est donc pas transparente. Je suis en train de vous prendre des tampons en bois, qui ne sont pas tous en bois, hein, bien sûr. Si je prends celui-là, là, vous voyez ici, il y a de la mousse et du caoutchouc euh, c'est ce type de, de tampons ils sont ils sont bien ils sont de bonne qualité mais ils prennent énormément de place euh, ils coûtent aussi souvent plus cher euh, et ils sont plus lourds donc c'est pas forcément toujours un très bon choix j'en ai quelques-uns parce que vraiment c'était des motifs que je voulais euh, ça peut être intéressant au quotidien s'il y a un... Un petit tampon que vous utilisez souvent, euh, c'est pratique parce qu'en fait il est déjà tout prêt, euh, mais euh, ceux-ci fonctionnent comme les tampons acryliques, c'est-à-dire ceux-là mais ils sont un peu plus épais, euh, donc on ne peut pas utiliser non plus euh, n'importe comment euh, avec n'importe quoi, et notamment certaines presses, il faut un ajustement ou un réglage. Par, ici, par exemple ici, il faut enlever la mousse. Euh, J'en ai quand même quelques-uns. J'ai plus de clear, mais j'en ai quelques-uns. La marque euh, Gorgeous, donc, qui fait euh, les, les Santos avec toutes les petites filles euh, sans bouche. C'est un univers assez poétique, assez mignon. Euh, eux, c'est que des tampons caoutchouc, par exemple, de ce type-là. Euh, ensuite, on a les tampons acryliques. Ces deux-là en sont, mais euh, celui-là est plus épais que celui-là. Je sais pas si euh, ça se voit bien, mais il est plus épais. Normalement ils sont censés faire à peu près la même taille mais il euh, y a la théorie et puis il euh, y a la pratique. Donc là, euh, ce que j'avais fait, vu que ma plaque elle est un peu euh, tordue avec l'âge, elle s'est un peu abîmée. La charnière aussi est légèrement cassée, même si la charnière c'est pas gênant. Euh, la mousse s'est écrasée et euh, ça c'est plus gênant. J'avais mis justement euh, une autre mousse en dessous pour euh, remonter et euh, améliorer la qualité du tamponnage mais c'était un peu trop épais, alors un peu trop épais pas assez épais et euh, ici la mousse s'est abîmée et elle s'est écrasée plus à certains endroits. Ça c'est pas gênant que ce soit pas bon, on s'en fout, mais euh, des fois ça basculait. Donc j'ai perdu en stabilité. Bon, tout s'accumulait, euh, voilà, on sentait qu'elle était vraiment en fin de vie. Alors, ce que j'ai fait, c'est euh, re, re, regarder énormément de comparatifs, euh, chercher ce qui était important, ce qui, ce qui pouvait être pertinent comme critère de choix. Et euh, j'ai choisi euh, donc la stamping platform, la plateforme d'estampage de, de Rayer. Pourquoi Déjà, euh, il faut, voir, faut savoir que euh, beaucoup fonctionnent avec Charnière, mais il y a aussi le modèle sans charnière, c'est-à-dire qu'on on vient poser euh, dessus. Ça, c'était pas un truc qui me convenait, je voulais vraiment ce, ce côté charnière euh, qui, qui va bien avec ma pratique, quoi. Ça, ça marche très bien. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, euh, si on regarde les bouts ici, euh, ça vient de s'écraser de cette manière-là. Donc on n'a pas à rehausser si on met un, un tampon euh, caoutchouc. Hop, on appuie plus. La pression se fait à, à tous les niveaux. Je vous montre sur le côté. Hop, voilà. On a toujours le système avec les aimants. Ça tenais beaucoup parce que ça permet vraiment au papier de pas bouger et c'est très pratique. Voilà, donc ça c'est un, un système un peu différent. Là, on peut. Bon, déjà ma planche est plus droite, mais sinon c'est pas comme ça que ça marche. quoi C'est vraiment en faisant euh, en faisant ça. Euh, et puis j'ai pris deux papiers, je voulais bien les mettre du, du même côté. Et on va tester ça. Donc c'est le côté lisse, ça c'est un papier euh, aquarelle de chez Action. Et donc là j'ai la partie en dessous. Là ça va permettre de retamponner plusieurs fois et de voir aussi euh, combien de fois il faut pour, euh, pour avoir le tamponnage. Je vais les faire un par un. Justement, euh, je vous disais à cause du problème des différentes auteurs. Euh, là on remarque un truc, c'est qu'ici on est bloqué, on peut bloquer le papier dans le coin. Et ici avec cette petite partie là, on ne peut pas avoir un papier euh, de 30 30 par exemple. Ça va déborder euh, et ça risque d'abîmer le papier d'être sur un, un coin de ce type là. Ici, il n'y a que ce coin là où on est bloqué. Donc on peut utiliser tout type de format. Voilà. Donc ça se bloque, c'est bien. Il y en a où ça se bloque pas du tout et euh, pareil, je voulais pas non plus que ce soit pas bloqué. Ça pivote bien. Et ben on y va. Alors, donc là, j'utilise toujours la VersaFine. Euh, dès que possible, c'est euh, une très bonne encre. Là, on voit aussi qu'il y a... Euh, ça, ça penche avec ce système-là. Donc des fois, on a des, des parties un peu trop appuyées sur le bord et, et un peu moins sur le, la, la partie externe du tampon. Hop, je vais pousser l'autre de côté, je vais faire les trois sur celle-ci, et ensuite l'autre. Si jamais vous tamponnez en bord de feuille, n'hésitez pas à utiliser un... Il y a la massin, hein. <rire> Une feuille euh, d'imprimante euh, toute bête pour mettre sur votre... Euh pour protéger votre presse à tampons. Donc, là comme mon truc est un peu déformé, j'appuie bien. Normalement il n'y a pas besoin d'appuyer. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour un tampon plein, c'est pas mal, en premier tamponnage. Souvent les tampons pleins comme ça, ils sont difficiles à tamponner, ils posent beaucoup de problèmes. Euh, donc il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de gommer la surface. Moi, ça m'a sauvé mon tampon parce qu'en fait, souvent, l'encre, le, elle fuse, elle gouttelette, et elle fait des petites gouttelettes un peu partout. Euh, et ça marche pas du tout. Donc, bien euh, prendre une gomme et puis frotter la surface. Ça doit enlever euh, une petite couche huileuse ou je sais pas quoi qui fait que l'encre euh, va fuser euh, en périphérie. Deuxième tamponnage, on a quelque chose de net. Euh, avec euh, encore la partie centrale euh, du cœur qui est pas bien bien tamponnée. Même sur là, on voit que j'ai du mal à ancrer sur euh, cette petite zone euh, juste ici. Et comme je vous disais, ma, ma, ma plaque s'est déformée avec le temps et euh, je pense avec la chaleur, les canicules et tout ça. Mais au départ, il n'y avait pas de souci. Donc là, je suis obligée d'appuyer fort, mais... Euh, je n'avais pas ce problème-là au début. Par contre, ce tampon, on voit bien qu'il est un peu plus épais que ce qui est prévu, et mm, c'est pas, pas génial. Donc, on va jeter un coup d'œil. Là, j'ai quand même fait trois fois le tamponnage. Le résultat, il est net. Il n'y a aucune bavure, il n'y a pas de truc qui a bougé euh, d'effet flou. Bon, il manque un peu d'encre au centre, mais... Euh, bien. Hop, je vais essayer de pas m'en mettre sur les doigts et le mettre de côté. On va passer à un autre cœur ici avec un motif fin qu'il ne faut pas écraser parce que sinon on va avoir une déformation des traits. Sur pour ça je vous ai pris des, des tampons différents. C'est parce que euh, ici on voit le côté plein. Du tampon. Ici on a le côté euh, fin du tampon euh, et l'écriture aussi c'est très rigoureux. Et ici on a un tampon mousse. Euh, les tampons mousse souvent offrent une très bonne qualité d'impression. De... Mais euh, les tampons acryliques peuvent être très bien aussi. Donc là j'y vais beaucoup plus délicatement puisqu'il faut surtout pas écraser le motif. Hop. premier tamponnage. Il y a quelques zones un peu claires, mais euh, c'est très bien, c'est nickel. On a un résultat fin, il est bien. Hop, pareil. Je mets ça de côté. Et là, il faut que j'enlève donc cette partie là. Je remets ça ici. Le petit personnage, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et on y va pour tester celui-là. Donc là, j'ai un peu appuyé. Il manque, euh, il y a quelques parties qui ne sont pas imprimées notamment ici le bord euh, de l'espace mèche. Donc je vais devoir retampoter une deuxième fois. Euh, C'est possible que justement ce soit dû à la déformation de ma plaque euh, plexi qui s'est un peu, euh, peu gondolée. Donc je vais essayer d'appuyer bien à ce niveau-là. Les tampons à mousse supportent mieux la pression d'ailleurs. Et le résultat est bon. Voilà, donc il a fallu s'y reprendre quand même à trois fois et deux fois pour celui-là. Et ça, je vais écrire que c'est le test, euh, c'est la Stamping Buddy. Donc c'est Naily Choice. Euh, mais je tiens à rappeler que celle-ci, elle est ancienne elle est, et c'est parce qu'elle est un peu abîmée que je la change. Mais c'était un, un très bon choix. Euh que je ne regrette pas du tout. Mais comme je devais changer, voilà. On met ce test-là de côté. La planche également de côté. Et on y va pour la euh, plateforme d'estampage. Donc la presse à tampons de Rayer. Allez, je vais faire pas dans le même sens. Euh, la Santoro. je suis en train de le mettre à l'envers, pas grave il bon, n'y a pas, de, y a pas de... de problème de sens Hop. la positionner comme ça je pense que ça devrait être bien Hop. normalement je, je travaille avec des tampons qui sont nettoyés Mais bon. je ne vais pas les nettoyer pour les réutiliser tout de suite avec la même encre allez le suspense. Donc là, je positionne un pec et là j'appuie seulement en fait. Donc il faut appuyer, euh, mais on... ça s'adapte automatiquement à la hauteur du tampon. Le suspense. Il euh, y a un tout petit trou ici au niveau du de la mèche. Encore une fois, c'est le même endroit, mais il est beaucoup moins euh, prononcé que avec l'autre ça doit venir de mon tampon du coup on vérifie du coup avec un deuxième tamponnage euh, qu'on est exactement au même endroit la réimpression est parfaite il n'y a aucun défaut ça je le mets de côté à laver à nettoyer ensuite on va prendre celui-là ancre faut être assez assez généreux là dessus ça sert à rien de taper fort faut juste tamponner un peu partout le suspense je positionne je lâche j'appuie et encore une fois ça s'adapte parfaitement à la et le résultat est, est, est bon il yeah. ya il faut refaire un deuxième passage mais ce qui est plutôt euh, habituel et normal hein, avec les, les tampons avec des pleins comme ça mais le résultat est très bon un peu meilleur que sur le sur l'autre donc j'appuie pas besoin d'appuyer très fort le deuxième tamponnage est euh, superbe je vais faire comme l'autre, un troisième tamponnage. Après voilà, ouais, je crois que certains de mes tampons sont un peu abîmés. Hop. Donc ça bascule un peu, mais ça n'a pas l'air, euh, ça a pas l'air gênant, ça se réadapte partout. J'en profite pour regarder un peu la manipulation euh, et tout. Le résultat est impeccable. C'est nickel. Et enfin, le troisième, les petits cœurs. Allez, hop, je vais les poser sur le papier directement, on pas tout cruchonner. Ça, ça compte pas, c'était pas une impression, j'ai pas mis l'encre. Voilà. Et celui-là, j'avais tamponné qu'une seule fois. Donc on est sur un tampon euh, fin. Il faut pas appuyer trop fort. Et le résultat est parfait. Meilleur que sur le, le premier, mais à peu de choses près. Ok. On y va pour le comparatif. Ça, c'est quand même pratique. Hein, les... Qu'ils aient pensé justement à avoir les... la partie là sur les avec les aimants qui se, qui se met comme ça. Euh, ce que je ferai après, c'est que je, ça je peux le découper et puis l'utiliser sur des, des créations diverses. Quand vous faites des tests pour vérifier vos couleurs, vérifier euh, votre matériel, euh, des fois on peut réutiliser euh, les, les chutes de papier, les morceaux, etc. Euh, donc celle-ci, c'est la plateforme. 100 pages de ailleurs hop on recheck les deux euh, de ce que je vois bon les, les résultats sont excellents hein, dans, le, dans le... pour les deux les résultats sont excellents on va dire que je vois pas vraiment de différence. Euh, mais par contre, je vous disais, l'autre, j'ai eu des problèmes euh, parfois avec des tampons plus grands parce qu'il y a un problème de bascule. Euh, mais du coup, voilà, c'est aussi une très bonne euh, presse à tampons. Donc voilà, c'est les deux marques, je peux vous les conseiller sans problème. Euh, les deux fonctionnent très bien et vous voyez comment euh, elles, euh, elles agissent. Celle-là a donc. Cette mousse qu'il faut mettre si on n'utilise pas un tampon, euh, mousse. Et euh, l'autre est un peu plus simple d'utilisation. Il existe aussi donc, des plateformes euh, complètement mobiles euh, avec juste des patins comme ça. Hop, qu'on pose et on appuie. Euh, il existe différentes tailles. Et ça, on est dans les plus petites tailles, hein, parce que on est à peine plus grand que du A5. Euh, moi, ça me convient très bien, parce que c'est moins lourd, c'est plus facile à bouger, et je travaille beaucoup, en, en carterie surtout, mais il existe des très grandes plateformes qui sont euh, utiles, notamment pour les personnes qui scrapent. Euh, des photos en 30 30 et là c'est vrai que euh, si on a des petits formats ce n'est pas forcément pratique euh, mais on ne peut pas les utiliser sur l'autre alors que sur ce type là où il n'y a pas de bordure sur ces côtés là, on peut, il y a une bordure que ici. Donc c'est vraiment euh, une plateforme que je valide euh, sans problème. Et euh, ben, voilà, la plateforme de, de tamponnage n'est pas du tout indispensable, mais elle le rend de grands services. Et euh, également quand on fait de l'embossage, parce que là vous avez vu que j'ai dû retourner trois fois sur un tamponnage euh, avec euh, cette zone plein. Oui, et ben quand on embosse et qu'on doit remettre du produit et remettre du produit, ça on peut à mon avis pas le faire sans euh, plateforme de... De tamponnage parce qu'il faut être, euh, c'est plus que du quart de millimètre de précision. Euh, donc euh, au jugé, euh, <rire> ça, ça marche pas quoi. Euh, voilà. Donc euh, ben j'espère que ça vous a, ça a été intéressant pour vous et puis ben je vous souhaite des belles créations et des belles choses. Bye bye. Voilà, je fais juste un petit retour à nouveau sur la plateforme de tamponnage de Rayer. Pourquoi Parce que je m'en suis servi forcément et euh, je me suis rendu compte d'un truc génial franchement ça c'est c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider parce que euh, en fait le tampon ne rentre pas en contact directement en tout cas si on n'est pas sur du cling euh, là il va pas toucher le papier donc il faut vraiment le vérifier et choisir ce qui n'est pas le cas avec l'autre et je vais vous montrer parce que je me suis dit que à l'écrit, ce serait pas forcément très clair. Imaginons que je mette mon tampon, euh, voilà, pas très bien placé, un petit peu ici. Euh, je vais le poser. je fixe quand même. Je vais le poser comme ça et je vais me dire, mais ah non, ça va pas, je, ça va, c'est pas joli, ça va pas, ça me convient pas. Donc, je le repositionne. Je peux le repositionner autant de fois que je veux et bien regarder le placement par rapport à mon papier. Donc là, admettons que euh, ça ne me convienne pas, je le replace encore une fois. Il n'est pas rentré en contact avec le papier. Bon, ceci dit, il est propre, donc ça ne se voit pas, mais je vais vous montrer une fois euh, ancré. Alors, très rapidement, donc j'ancre. Voilà. Et là, l'ai bien placé au-dessus j'ai lâché je ne tiens pas je vous montre hop je tâche plus c'est pas ancré donc si je veux le repositionner, euh, donc dans ce cas-là je repositionnerai plutôt mon papier et non pas le, le tampon qui est ancré, et ben, pas de souci, c'est faisable. Et ça c'est vraiment un truc euh, qui sera extrêmement euh, pratique. Alors le tampon que j'utilise là, c'est pas un tampon de super qualité, c'est du AliExpress. Il a un petit peu de mal à, à venir déposer la, la couleur vers le centre. Bon, c'est pas, pas un souci. Ah, quand même. Euh, plus que ce que je pensais sur ce coup-là. Donc je, vais, je peux recommencer. Ce qui illustre parfaitement aussi euh, l'intérêt de la presse à tampons, euh, qui est de pouvoir revenir. Et euh, on est exactement, exactement au même endroit. Donc pas de soucis euh, de rature, de trucs qui bavent, euh, etc. Et là on a un meilleur tamponnage. Alors il manque encore une petite partie. Normalement ça tamponne mieux que ça, mais c'est vrai que. Euh, sur certains trucs là, là récemment, je, je suis allé sur des produits quand même euh, moins chers et la qualité est pas toujours euh, au rendez-vous. Là en l'occurrence j'ai un résultat qui est nickel. Simplement il faut s'y reprendre à trois fois. J'aurais pas pu faire ça sans presse à tampon puisqu'il fallait euh, viser très exactement. Et euh, là, j'ai beaucoup euh, beaucoup apprécié ce, le fait que ça rentre pas en contact direct avec le tampon puisqu'on peut repositionner et rechoisir. Donc voilà, vraiment euh, félicitations aux personnes qui ont conçu et corrigé euh, tous les détails de cette presse. Elle est vraiment euh, vraiment nickel et pour un prix euh, qui est pas du tout exorbitant puisque euh, mis à part la, la presse à tampon chez Action qui doit être à 4-5 euros. On est dans les prix les plus bas, puisqu'elle coûte moins de 20 euros, et que les presses à tampons coûtent euh, généralement 30 à 60 euros, quoi. Voilà. Très bon produit, je suis super contente. Merci à mon frangin euh, qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Voilà. Allez, amusez-vous bien, créez bien, et c'est ok si c'est euh, pas parfait.